Merabar Kadashlar, Oshgaldiniz, Ben Ura Aujourd'hui on va réagir à une chanson de Djeza qui s'intitule Turc Marchi C'est une chanson qui m'a été recommandée dans ma dernière vidéo C'est quelqu'un que j'ai déjà écouté plusieurs fois C'est quelqu'un qui chante très bien, il rappe rapidement, il a les flots Tout ce que j'aime en fait chez un rappeur, c'est ce que Djeza a Du coup commençons cette vidéo, la chanson de Djeza ça sera top J'ai pas encore, j'ai jamais écouté en fait cette chanson, j'ai jamais écouté cette chanson c'est pour ma première fois. Du coup, commençons cette vidéo de Jazz. Hein? Hein? Ah yeah, ah, il y a c'est c'est un monstre, bien, c'est quoi Il est genre habillé le masque est un peu bizarre, le masque est un peu bizarre. Ya, bien y'a gueule, j'ai bien une gueule, j'ai bien une gueule, j'ai Bu nasıl bir j'ai bien une gueule, j'ai bien une gueule, j'ai on les poursuit par les gens qui ont des masques, au en fait. On est poursuit par les gens qui ont des masques. Même l'instrumental, l'instrumental me fait, me fait penser à un dessin animé. Les génériques des dessins animés, quelque chose du genre. Ah, okay. Wow. Cette chanson est sortie à longtemps, il y a très longtemps, mais celui qui a fait les clips. Il est, il est, il est carré en fait. Il est bon, il est bon. Je commence à me rendre compte qu'en Turquie aussi des bons, des bons réalisateurs. Je me rends compte. Je commence à me rendre compte. Il y a des bons réalisateurs en Turquie. Parce que cette chanson, il y a très longtemps que c'est sorti. Et Jeza, il chante bien. C'est pas genre, c'est pas comme il chante habituellement, mais il, il donne quelque chose d'extra. Vous voyez. Parce que c'est pas facile de chanter sur, sur un instrumental pareil, sur un beat pareil. C'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein? j'ai pas compris là les faits. il était dans la voiture et c'est comme s'il disparaissait et il apparaît quelque part c'est comme si on a déjà accéléré la vidéo vous voyez c'est comme si on a déjà accéléré la vidéo la vidéo est en accélération du coup ils sortent des part et d'autre fazla bundan varsa artık il rap bien, il chante bien il a, un il a un talent de ouf. Chanter sur un instrumental pareil c'est pas facile. C'est pas facile frère. C'est pas facile. Mais lui, il cadre bien, il est carré sur l'instrumental. Il a déjà bien posé. Tout est carré, tout est carré, tout est bien millimétré en fait. Ah, what? What? Wow! Wow! Wow! Genre. Wow! <rire> Même ici, il nous sort, il nous sort son côté éminem. Ouais. Il nous sort son côté là des rappeurs très rapides. Le flow là, son flow rapide et tout. Sur un instrumentage genre qui n'a rien à voir au fait. Avec les rap et tout. What What Ce mec hein, ce mec, il sait quoi faire partout où il passe. Il sait quoi faire au fait. Il a un nom. Il a un nom frère. Il a un nom de ouf. Il a un flot de malade. Il a un flot de malade mecs. Il a un flot. Il sait comment chiquer. Partout il passe c'est carré de ouf. Non, oh. oh, non, non, non no, mec. Non mec, <rire> c'est mec il a le souffle, mec, c'est mec il a le souffle, quand il te pose ça sur un instrumental pareil, donc si on lui donnait un instrumental de rap, donc ça sera autre chose, vous voyez, parce que là c'est pas un instrumental de rap, mais il kick sa mère, tout est ouf frère À la fin, on l'a arrêté. Jésus, c'est quelqu'un de ouf. Jésus, c'est quelqu'un, il sait quoi faire partout. Où il passe, il a un nom de malade. Ce mec, il a un flot de malade. Il a un flot. Il m'étonne à chaque fois que j'écoute ses chansons. Il m'étonne. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était votre gars YK Iris et je vous dis gourou shurus see you br